Bonjour à tous, nous voici de nouveau connectés en direct depuis Océanopolis, centre national de culture scientifique dédié à l'océan. Comme évoqué hier, ce rendez-vous est proposé dans le cadre de la, du déroulement de la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique, qui sera cette année organisée et présidée par la France en juin. Alors c'est aussi l'occasion eh de mieux comprendre les grands enjeux qui se concentrent au niveau des pôles et également de découvrir les travaux de recherche réalisée par les Français. Alors ce rendez-vous est co-organisé par l'Institut polaire français et Océanopolis. L'Institut polaire français est partenaire scientifique d'Océanopolis depuis de longues dates et c'est une agence qui regroupe les moyens et les compétences au service de la recherche scientifique au niveau des régions polaires. Alors cet après-midi... Nous allons continuer de découvrir une très belle exposition qui s'appelle « Animaux polaires, une vie de scientifique. Et pour eh bien, la découvrir, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné par Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Lionel. Alors Lucie, hier nous avons découvert trois scientifiques, Yann Robert couder Nous avons également découvert Christophe Guinée et Cyril Gallu, respectivement. L'un travaille sur les manchots d'Adélie, le second sur les éléphants de mer, les orques. Et Cyril Gallu plonge au plus près de la macrofaune benthique. On a bien compris que le suivi des populations était très important, comprendre finalement leur évolution dans un contexte de changement global. Cet après-midi, Lucie, nous allons découvrir trois nouveaux scientifiques et donc trois nouveaux totems. Oui, tout à fait. Nous partons à nouveau à la rencontre de trois chercheurs et de la faune polaire qui fait l'objet de leurs recherches. Alors, en commençant l'après-midi en compagnie de Jean-Louis Martin, qui est chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et de ses oies des neiges. D'accord. Ensuite... On s'intéressera aux amibatèques. Les amibatèques oui, oui, il va falloir sortir les microscopes, car les amibatèques, ce sont des organismes unicellulaires microscopiques. Très bien. Et c'est Éric Arminot du Châtelet, qui est maître de conférence à l'Université de Lille 1 et membre du laboratoire d'océanologie et de géosciences, qui va nous en parler. D'accord. Et alors, la troisième personne Et oui, on clôturera l'après-midi avec Isabelle Charrier, qui est chercheure à l'Institut des neurosciences de Paris-Saclay et qui nous emmènera en Arctique sur la trace des pinnipèdes que tu connais bien, il me semble, puisque ah, vous en avez quelques, quelques spécimens à Océanopolis. Très bien. Encore un programme qui est très riche. Les internautes, vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à mettre vos réactions, vos questions dans le fil de discussion de Facebook, du Facebook de l'Institut polaire français ou du Facebook d'Océanopolis. Vos questions, vos remarques seront relayées en direct et nous pourrons ainsi eh bien, en parler. Lucie, par quel scientifique commençons-nous Quel sujet, s'il te plaît eh ben, Tout de suite, on part en Arctique avec Jean-Louis Martin qui travaille, je le disais, sur les oies des neiges. Alors, contrairement à beaucoup d'espèces dont on a parlé notamment hier, l'oie des neiges n'est pas spécialement menacée par le changement climatique. D'accord. On va le voir, j'aime beaucoup ce sujet parce ouais. qu'il illustre bien l'effet papillon dont on parle de temps en temps. Alors cette fois-ci, ni papillon ni tornade, mais par contre on va parler de la destruction de l'habitat des oies et de l'expansion de l'agriculture et de l'autre côté de l'expansion des colonies de, des colonies d'oies au détriment parfois des autres oiseaux de l'Arctique. D'accord, et eh bien écoute, on lance le reportage et ensuite on se retrouve dans le forum pour découvrir le totem. A tout de suite Euh, donc, euh, je m'appelle Jean-Louis Martin. Je suis directeur de recherche euh, au CNRS, en fait depuis peu euh, directeur de recherche émérite, euh, et je suis basé. Mon camp de base est euh, au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui est qui est basé à Montpellier, donc un, un gros laboratoire d'écologie euh, où on a des problématiques très diversifiées. Donc, euh, donc voilà, je suis euh, écologue au CNRS. Et donc, je suis censé produire de la connaissance à partir de, de travaux de terrains ou de laboratoires euh, qu'on transforme ensuite en publications. Et pour euh, faire ce métier, j'ai suivi une formation d'abord d'ingénieur agronome et puis une formation universitaire en faisant une thèse en écologie euh, à l'Université de Montpellier. D'accord. Et Comment ou pourquoi, je ne sais pas euh, des deux, vous êtes arrivé au métier de chercheur Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'être écologue Je pense qu'au au départ, moi, j'avais euh, voilà, un fort intérêt pour la nature, et donc j'avais envie d'un métier où, je me rappelle l'avoir dit à un conseiller d'orientation, où à la fois on est en contact avec la nature, mais où quand même on, on a besoin de réfléchir un petit peu. Donc c'était une sorte de définition peut-être du métier de chercheur. Même si pour moi, à l'époque, euh, chercheur, être savant, c'était quelque chose qui était fait pour les autres. Euh, et ensuite, en fait, j'ai, au cours de mes études, euh, commencé une formation de troisième cycle. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient une passion de la nature, des oiseaux, etc., qui, avaient, qui en avaient fait un métier. Et donc, j'ai tenté ma chance. Euh, et à l'époque, quand euh, j'ai eu le, le, le feu vert, j'avais l'impression d'avoir euh, gagné le gros lot, on va dire. Et donc, quel est votre projet de recherche J'ai eu plusieurs projets de, de, de recherche qui s'intéressaient d'une part aux, aux conséquences écologiques de la modification de l'utilisation des terres. J'ai également travaillé sur les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux trophiques, c'est-à-dire les, les relations entre les espèces, celles qui mangent, celles qui se font manger. Euh, avec un gros programme dans l'ouest du, du Canada, euh, qui dans des forêts dans des forêts euh, où, des, où on avait des populations de, de cervidés euh, de densité variable. Et puis, euh, j'avais toujours un petit jardin secret euh, sur les milieux arctiques, euh, où j'avais eu l'occasion de faire quelques missions. Et donc là, récemment, euh, il s'est avéré qu'un site qu'on avait visité il y a plus de 20 ans maintenant, presque 25 ans, et qui était extrêmement riche en petits échassiers avait été modifiés par des herbivores, mais là ce n'étaient pas des serres mais des oies, et donc l'idée était de voir quelles étaient les conséquences de l'arrivée de ces oies, dont les populations avaient exposé, explosé pardon, justement du fait de changement d'utilisation des terres dans le sud, où on a vu que l'expansion la, de l'agriculture, ce qui a fait suite à la colonisation par les Européens, a ouvert énormément de terrains d'alimentation pour euh, ces animaux en hiver, dans les champs, ce qui a explosé leur euh, capacité de survie en hiver et donc euh, a enclenché une augmentation euh, euh, quasi exponentielle de leur population, qui niche, donc euh, espèces qui nichent dans l'Arctique, où donc elles vont affecter les, les, les milieux par leur euh, consommation de, de la végétation. Ce que vous expliquez, euh, si je reprends l'historique, c'est que au moment de la colonisation euh, des terres arctiques, l'agriculture est arrivée, et c'est l'arrivée de l'agriculture qui a provoqué une augmentation de ces populations d'oies. Non, en fait, pas tout à fait. En fait, l'Arctique, lui, n'a pas, pas vu se développer l'agriculture. Il est resté euh, égal à lui-même euh, modulo les changements actuels du climat, donc le réchauffement. Ce qui s'est passé, c'est que ces espèces nichent dans l'Arctique en été, donc euh, en, en, en juin-juillet, donc un, un été qui est très court, et ensuite migrent à l'automne dans le sud, dans le sud, donc des, le centre et le sud des États-Unis. Et dans ces régions-là, traditionnellement, historiquement, elles, elles hivernaient dans des, des, des milieux, des marais, des milieux humides, donc qui avaient une superficie limitée. Entre-temps, avec l'arrivée des, des Européens en Amérique, ces milieux humides ont été pas mal détruits par drainage, un petit peu comme ce qui s'est passé chez nous en Europe. Et alors, en même temps, la forêt a été défrichée pour être remplacée par de l'agriculture. Et donc en hiver, ces champs euh, qui avaient été moissonnés ou récoltés, mais abritaient énormément de, de, de, de nourriture, euh, des pertes de grains ou de, ou de la végétation qui pousse. Et donc ces oiseaux ont déménagé, un peu force contrainte et forcée, de, des milieux humides vers ces milieux agricoles, mais qui avaient donc des superficies qui étaient plusieurs ordres de grandeur supérieures à ce qu'ils avaient accès, à ce à quoi ils avaient accès avant. Et donc, euh, avant, leur population était contrôlée par euh, la survie hivernale, puisqu'ils avaient des ressources limitées, et maintenant, ils ont des ressources quasi illimitées. Et donc, euh, leur population augmente et donc elles colonisent de plus en plus d'espaces dans l'Arctique. L'Arctique était, était très peu occupée par ces espèces parce qu'elles n'avaient pas les moyens, à l'époque, en termes de population, de, de le faire. Alors qu'aujourd'hui, en étant passé de quelques cent mille à, euh, si je si mère exacte exact, à, à près de, plus de 15 millions euh, d'individus, eh bien petit à petit, on a des nouvelles colonies qui se créent et qui euh, donc modifient le milieu parce que, euh, du fait de la, de la pression euh, et d'abrutissement. D'accord. Donc, si je comprends bien votre recherche, euh, votre travail auprès des oies, c'est plutôt euh, votre travail auprès des... Enfin, votre question sur les conséquences écologiques d'un animal sur un environnement, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Je veux dire, il se trouve que à, à, quand on est allé euh, sur ce site d'études il, il y a 25 ans, notre objet était de voir ce qu'il y avait, un petit peu de faire l'inventaire et de poser quelques questions fondamentales sur ces communautés d'oiseaux qui étaient donc à l'époque essentiellement composées de petits échassiers, de ce qu'on appelle des limicoles, donc c'est des oiseaux qui nichent dans la toundra herbeuse en particulier. Et on a trouvé que ce site, qui est donc situé sur l'île du Prince Charles, dans l'Arctique canadien, était un, un, un haut lieu de nidification pour ces espèces. Ce qui a d'ailleurs en, fait envisager la, la, la création d'une réserve faunique dans cette région du fait de ces très fortes populations de petits limicoles, qui par ailleurs sont menacées comme des, comme des tas d'espèces ou au moins en déclin. Et donc, euh, à l'époque, les oies dont on parle, les oies des neiges, étaient à et venait d'arriver, il était présent quelques dizaines d'individus. Et donc, c'est entre-temps que cette population s'est installée. Et on a maintenant des colonies qui, qui peuvent avoir euh, entre 500, 1000, voire plus couples par hectare. Donc, il faut imaginer ces couples ont entre 2 et 4 poussins Et ces 2 ou 4, ces, ces poussins doivent atteindre la taille adulte en moins de deux mois. Donc, vous pouvez imaginer le, la consommation de, de végétation qui est nécessaire pour... Euh, à la fois maintenir les adultes et faire euh, pousser les petits. Et donc, on est bien, si je comprends bien, euh, les, les changements climatiques en eux-mêmes n'ont pas euh, d'influence sur cet abrutissement euh, augmenté, mais c'est un changement euh, anthropique, hein, comme on dit, dans le, les zones de migration. Tout à fait. Ça, le changement dans le sud hein, a permis cette expansion euh, des, des colonies dans le nord. Alors, le changement climatique, bien sûr, il existe. Hein. On a bien vu ça dans, sur notre site d'études 25 ans après. La première année où on était, on allait se promener sur la banquise euh, qui était euh, solide encore en juin-juillet, alors que maintenant, euh, de, quand on regarde de loin, c'est plutôt le bleu méditerranéen qu'on voit à l'horizon, même si la température de l'eau est loin de, de celle de la Méditerranée. Et, et donc, la, la, les températures ont augmenté et... Euh, donc, il y a certainement une combinaison de, de, de cet effet avec l'effet de l'abrutissement, parce que l'abrutissement enlève la végétation, enlève également empêche également une litière de se former sur le sol. Litière, c'est un matelas de végétation sèche, d'herbes sèches de l'année précédente, ce qu'on observait la, lors de la première visite. Et tout ça, c'est un petit peu un matelas euh, isolant qui euh, protège euh, le permafrost. Et donc, ce matelas, il a disparu. On a constaté que... Les milieux herbacés étaient devenus des étendues de mousse dans lesquelles on s'enfonce jusqu'à mi-mollet par endroits, voire plus, euh, du fait de la fonte euh, et de l'accumulation de l'eau. Donc, il y a certainement des, des, des effets climatiques qui vont interférer. Euh, et donc, on essaye, en espérant pouvoir y retourner euh, avec une collègue, essayer de, de comprendre un petit peu aussi ces effets sur les échanges de gaz entre, entre le, la toundra et, et l'atmosphère projet beaucoup plus compliqué, mais il est clair que les deux facteurs interagissent, mais qu'aujourd'hui, ce qui a modifié de façon colossale le paysage et la capacité d'accueil de ces milieux, de ces petits échassiers, euh, a été essentiellement le fait de la présence de ces oies. Mais ça veut dire que dans ces territoires-là, les oies n'ont pas de prédateurs Alors, elles ont, en fait, euh, elles n'ont pas une... Forte pression de prédation, alors les prédateurs, les gens, les, les, les espèces qui se sont dit chic, chic, chic, il y a une ressource qui arrive, c'est d'une part le renard polaire, qui lui collectionne les œufs, donc on voit passer les renards avec des, un œuf dans la gueule, et qui vont enterrer, et donc nous au printemps, et qui vont consommer en hiver, et donc nous au printemps, en marchant sur la toundra, on trouve… Euh, justement un petit peu, c'est un petit peu le syndrome du coquetier, l'œuf enfoncé dans le sol, décapité comme vous dans votre coquetier et le contenu vidé. Donc ça c'est une première chose. Ensuite je pense que les renards peuvent aussi prédater un petit peu les, les poussins. Et enfin un autre acteur qui justement a été un affecté par le changement climatique, c'est l'ours polaire. Quand nous y étions la première année, comme je vous disais, il y a 25 ans, la banquise était ferme et les ours avaient le, le casse-croûte qui était prêt sous forme de phoques, etc. Et aujourd'hui, il y a très peu de glace qui reste, donc les ours sont plus contraints à venir sur la côte et donc euh, à viser les endroits où il y a des colonies doigts. Et donc là, ils vont se gaver, non pas d'œufs à la coque, mais d'œufs crus, avec des poussins plus ou moins développés. Et donc ils passent d'un nid à l'autre pour euh, se gaver et ensuite euh, ils s'allongent quelque part pour faire une sieste euh, de quelques heures, ce qui empêche les chercheurs de faire leur travail parce qu'il n'est pas question de sortir euh, de, du petit enclos dans lequel on s'enferme, électrifié dans lequel on s'enferme, pendant la présence de ses voisins qui ont la priorité. Si on avait affaire à une petite colonie euh, d'oies, euh, la visite d'un ours pourrait avoir un effet assez dé dévastateur. Mais vu qu'on a affaire à des colonies qui ont des milliers et des milliers euh, d'individus présents, et de, donc de nids, euh, la visite de temps en temps d'un de, ou deux ours euh, ne peut avoir qu'un effet complètement marginal sur la, la dynamique de ces populations. Donc c'est vraiment un, un épiphénomène, je dirais. Donc les oies des neiges, d'une certaine manière, elles condamnent le milieu où elles s'installent ben C'est un petit peu ce qu'on essaye de voir jusqu'à quel point elle condamne ce milieu où elle s'installe. Donc l'impact de, de, de, de ces oies sur le, le milieu est, est, est très important et donc euh, en, en induit une forte modification. Ceci d'autant plus que non seulement elle commence par consommer la végétation présente et donc empêche la formation d'une litière, empêche la pousse de l'herbe ou la limite fortement, mais ensuite, une fois que cette ressource arrive à sa, à sa fin, elle se met à faire ce qu'on appelle en anglais le grubbing, c'est-à-dire à arracher la mousse pour accéder au rhizome et donc arracher et consommer les rhizomes de, de, de, de ces plantes herbacées, ce qui fait qu'on aboutit à un niveau de dégradation qui empêche ou ralentit, empêche la restauration ou en tout cas la, à notre échelle de temps la, la, la rend assez illusoire ça voudrait dire qu'une des solutions, ce serait de limiter l'augmentation euh, des populations des oies. Mais est-ce que votre travail de recherche euh, a pour... Un des objectifs, c'est de donner des recommandations dans ce sens-là, ou vous êtes sur un état de l'art, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme ça, et euh, l'évolution euh, va, euh, dans, dans, euh, va, va être comme ça, euh, et vous n'êtes pas là pour donner en fait, euh, des solutions L'objectif... Euh fondamental de la recherche, c'est d'avoir de, de, une étude de cas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les chercheurs qui travaillaient dans le nord se rendaient compte de l'expansion de ces oies, savaient que ça avait un effet sur la végétation, que certaines de, des espèces importantes de ces milieux dépendaient de cette végétation. Mais donc tout ça, c'était des déductions. Et donc ils se sont dit, ils, ils dit, ce serait bien d'avoir une, une étude de cas. Et il se trouve que nous, un petit peu par, de façon fort, fortuite, on avait des données d'origine et des données suffisamment précises où on avait mesuré la végétation, on avait mesuré des tas de choses et donc on avait une occasion unique d'avoir un avant et un après ce qu'on n'a souvent pas la, la, la possibilité d'avoir en, en écologie et donc de, de mesurer l'ampleur du phénomène jusqu'à quel point les espèces qui nichaient là à l'origine sont capables de continuer à nicher ou jusqu'à quel, quelles sont les espèces qui sont le plus affectées et ensuite, bon, ça, ça peut se traduire peut-être par des politiques de prélèvement par la chasse plus importante. Et après, ça permet aussi de voir à une plus vaste échelle, parce qu'il y a des inventaires qui sont à plus vaste échelle, s'il y a des zones qui sont, euh, qui échappent pour une raison X ou Y aux oies et si ce qui, ce qui reste comme, euh, quelle est la viabilité de, de, du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais directement, on ne va pas, nous, euh, avoir de préconisations euh, parce que je pense c'est un phénomène qui, qui a une échelle, une ampleur, une ampleur très importante. Après c'est sûr que augmenter les prélèvements par la chasse c'est possible, mais après ça va se heurter peut-être à d'autres à d'autres problèmes euh, sociétaux ou éthiques, euh, voilà, mmh. qui sont mmh. qui sont réels. Hein. Oui tout à fait. Euh, justement je me posais la question est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous travaillez sur le terrain? Donc voilà, donc quand on trouve un, un nid, parmi les choses qu'on fait, c'est mesurer les œufs, c'est compter les œufs, c'est en général il y en a quatre, c'est identifier l'espèce qui occupe ce nid, et on essaye aussi de faire le plus vite possible pour éviter que ces nids soient prédatés, soit par un renard, soit par un goéland ou un lab. Et une des choses qu'on fait euh, parce qu'on est intéressé par la, la survie de ces nids, donc s'ils si, si arrivent à terme, c'est de flotter les œufs. Donc Pour flotter les œufs, on a un petit euh, verre transparent dans lequel on met de l'eau et on met un ou deux de ces œufs dedans. Et en fonction de la profondeur, soit il coule complètement au fond, il reste vertical, soit il va commencer à monter, il s'incline et il va se mettre à dépasser de 1, 2, voire plus millimètres. En fonction de ces différents critères profondeur, inclinaison et euh, quantité de l'œuf qui dépasse, on va être capable de dire que cet œuf vient d'être pondu, ou que ça fait 3 ou 4 jours qu'il a été incubé, et, ou 10 jours. Et donc on peut estimer, sachant que ces espèces hein, incubent 12 jours, 14 jours, on peut donc estimer le moment de l'éclosion. Et donc on peut planifier une deuxième visite qui permet de voir si ces œufs, cette ponte a, a, a, a éclos avec succès. Euh, ou si elle a été en échec, euh, soit par prédation, soit par abandon du nid. Qu'est-ce qui vous a amené au monde polaire Pourquoi c'est un jardin secret Qu'est-ce qui vous fascine euh, Souvent, je pense que je devais avoir un ancêtre, comme en fait peut-être beaucoup d'entre nous, qui était chasseur de rennes, à mon avis, mais je pense que c'était ça. <rire> mais ceci dit, non, pour une raison, peut-être c'est les lectures, euh, bah, ou peut-être la lecture d'Apoutsiak, mais ça je ne suis pas sûr, je pense que je l'ai lu à ma fille, mais moi je ne pense pas que je l'ai eu quand j'étais petit, euh, de paul Victor. Non, c'est une fascination pour le Nord, hein, le Nord en général, et donc j'ai commencé à visiter le, le Nord européen, et à un moment donné, euh, j'ai eu une opportunité euh, de... Déjà d'y aller euh, à titre individuel et, et trouver euh, des petites choses intéressantes d'un point de vue ornithologique en, en terre de bas fin Et ensuite, du fait de mes collaborateurs canadiens, à un moment donné, c'est trouvé l'idée de, de monter un petit projet de recherche sur l'île du Prince Charles. Et donc là, j'avais contacté l'IPEV, à l'époque c'était Franck Delba. Et l'IPEV a dit, il m'a répondu, ben oui, c'est ce genre de questions nous intéresse. Euh, en fait, l'appel d'offre vient, on était vendredi, l'appel d'offre est normalement clos aujourd'hui, mais si vous envoyez quelque chose lundi, <rire> c'est encore bon. Ce que j'ai fait, et je vous avoue qu'on a dû monter un projet de recherche euh, sans trop savoir ce qu'il y avait sur cette île, puisqu'un des objets, c'était de justement savoir ce qu'il y avait. Et donc, on avait emmené des tas de, de petites idées euh, à mettre en œuvre ou à ne pas mettre en œuvre. Il y avait un projet sur l'Alouette Colles. on en a vu deux individus, je crois. Donc, celui-là, il était euh, mis aux accessoires à, à oublier. Mais par contre, on a fait d'autres choses, justement, et euh, qui sont avérées intéressantes et qui ont permis de, de, de lancer cette, cette deuxième, cette deuxième euh, mission, donc euh, 23 ans après avec le soutien donc de l'IPEV et un énorme, ça il faut le reconnaître, un énorme soutien euh, des Canadiens. La première fois que j'y suis allé, c'était extrêmement route hein. On avait deux petites tentes et une bâche qui nous servait de cuisine avec, euh, avec euh, mon étudiant à l'époque, tant Dauphren. Euh, rétrospectivement, c'était un petit peu... <rire> Je pense que plus personne nous laisserait faire ça. <rire> Mais voilà, on a survécu et c'était un souvenir... Euh inoubliable. Et donc là, on est dans un camp en, en dur, avec une clôture électrique euh, efficace, des inuits qui surveillent les ours, et, et les conditions ont changé, hein, donc ce, ce qu'on qu a fait ne serait plus possible. Voilà, donc ça c'est un petit peu au côté recherche, et ensuite j'ai eu l'occasion d'y retourner euh, deux ou trois deux fois, euh, pour des, soit pour aider des collègues, soit pour le, le plaisir. Mais voilà, donc c'est un jardin secret, parce que, Effectivement, ce n'était pas le cœur de, de, de mon travail de recherche, mais c'est quand même une, une partie euh, qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup à Jean-Louis Martin pour toutes ces informations, puis également merci à Aude de l'Institut Polaire français pour toutes les questions qui ont pu être posées. Alors nous, revoici à Océanopolis, et cette fois-ci, Lucie, je crois que tu es partie dans le forum, tu es parmi l'exposition. Euh, Lucie, est-ce que tu peux nous présenter le totem de Jean-Louis Martin Et comme hier, normalement, pour chaque totem, il y a une fiche descriptive, donc est-ce que tu peux un peu plus nous présenter loi polaire oui, tout à fait. Alors je suis juste devant euh, ce totem euh, sur l'Oie des Neiges et justement on a une, une Oie des Neiges juste à côté euh, qu'on qu reconnaît bien. Elle est assez, assez similaire à celle qu'on peut, qu peut trouver par chez nous. Euh, à une petite particularité près, euh, on en a vu quelques-unes euh, en images dans le reportage juste avant. Cette oie-là, elle existe sous deux formes de on dit, une version blanche avec juste le bout des ailes noir, et une version qu'on appelle bleue. Alors en fait, on en a, on en a vu dans les, dans les images du reportage. Les plumes du corps de cette oie-là sont plutôt gris foncé. Alors. Aucune, euh, aucun lien avec euh, le fait que ce soit un mâle ou une femelle, ce sont juste deux formes différentes de lois, de la même manière que nous on peut avoir les cheveux bruns ou les cheveux blonds. Lucie, Jean-Louis Martin a utilisé un mot « labroutissement. ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, voilà, Qu'est-ce qu'il définit réellement ce mot Oui, alors labroutissement, c'est le terme qu'on utilise pour désigner le fait que justement les oies, elles se nourrissent de végétaux et donc elles broutent la surface du sol en Arctique. Alors en pratique, comment est-ce qu'on évalue euh, l'abrutissement par les oies Alors il faut savoir que l'équipe de Jean-Louis Martin est retournée sur des sites très précisément aux mêmes endroits qui avaient, été, qui avaient été étudiés il y a une vingtaine d'années. Alors on les voit là sur l'image, ils définissent un carré, un carré de sol, et dans cette zone, ils vont noter et prendre des photos de, pour euh, avoir très précisément le pourcentage du sol recouvert par chacune des principales espèces de plantes qu'on trouve là-bas. Et donc, en comparant ces données-là avec les données de référence prises il y a une vingtaine d'années, on peut se rendre compte du changement de la végétation à cet endroit-là. Et notamment, Jean-Louis Martin le disait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de mousse très rase et beaucoup moins d'herbacées qui montent un peu plus haut. Oui, donc on comprend bien que l'oie va influencer son milieu, notamment en s'alimentant, elle va influencer la végétation. Euh, Lucie, j'ai une autre question. Euh, euh, pourquoi finalement cet abrutissement a des effets délétères sur les autres espèces qui vivent dans le même milieu alors effectivement, les oies très nombreuses euh, broutent beaucoup la végétation, donc ça fait d'une part moins de nourriture pour les autres oiseaux qui se nourrissent des mêmes plantes qu'elles. Et puis surtout, dans ces zones-là, il y a plein de petits oiseaux qu'on appelle des limicoles, alors ce sont des petits échassiers. Par chez nous, on connaît par exemple la Bécasse qui en fait partie. Et ces oiseaux-là, à l'époque où les oies sont présentes, ils installent leur nid. Et ces nids-là, habituellement, ils sont cachés par la végétation un peu haute et donc protégés d'une certaine manière par les prédateurs. Et donc, les oies, en broutant ces végétations, laissent ces nids-là à découvert et donc ils sont bien plus susceptibles d'être trouvés et donc euh, mangés par un prédateur. Justement, pour... Euh pour avoir une idée de cette pression de prédation, euh, l'équipe de Jean-Luc Martin, ils installent des phonies un peu de cette manière-là. On a essayé de reconstituer un, un, un mini-sol de l'Arctique avec quelques œufs de caille. Et donc, dans ces zones-là, ils installent ces nids et ils repassent quelques jours plus tard pour voir quels œufs ont effectivement été visités par des prédateurs et lesquels sont restés intacts. D'accord. Eh écoute, Lucie, c'est très intéressant. Moi, vu que tu en parles, je te propose de te poser une question qui a été proposée sur le Facebook. Alors euh, allons y si les oies n'avaient pas colonisé les terres agricoles, euh, quelle autre espèce aurait été susceptible de le faire à leur place? Alors, je ne saurais pas répondre à la question concernant les autres espèces, on posera la question à Jean-Louis Martin. Par contre, il ne faut pas oublier que si ces oies-là sont venues coloniser les terres agricoles qui étaient en pleine expansion en, en Amérique, c'est surtout parce qu'à l'origine, l'homme a asséché les tourbières dans lesquelles elles vivaient et détruit leur habitat naturel où elles passaient l'hiver. Merci beaucoup, Lucie. Les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions ou à mettre vos remarques dans le, dans le chat. Lucie, je te propose qu'on voilà, fasse une pause de quelques secondes, le temps de passer au sujet numéro 2. A tout de suite. Alors, nous voici à nouveau en direct dans la salle, polaire du pavillon, euh, pardon, dans la salle antarctica du pavillon polaire d'Océanopolis. Lucie, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un autre sujet. Alors, quel scientifique vas-tu me présenter Eh oui, après l'Arctique, on revient dans l'hémisphère sud. On va aller dans les îles subantarctiques françaises. Ces îles et archipels perdus à la frontière des océans austral et indiens, en compagnie d'Éric Arminot du Châtelet. Très bien on va Alors, commencer. que va nous présenter Eric Armino eh ben Justement, type. on va commencer par écouter ce qu'il a à nous raconter sur les amibatèques, ces organismes amibatecs. unicellulaires à la recherche desquels il fouille le sol de Kerguelen. Très bien. Écoutez, on lance le reportage et on se retrouve ensuite dans le forum pour découvrir eh bien, son totem. A tout de suite. Alors, je travaille sur des, des micro-organismes, euh, ces micro-organismes euh, qui vivent dans des milieux aquatiques. Alors, milieux aquatiques assez variés, euh, milieux aquatiques marins, mais milieux aquatiques également continentaux. Alors, ce sont des, quand je dis micro-organismes, ce sont des, des cellules uniques, des cellules qui possèdent une coquille, une coquille qui va leur permettre de, résister dans l'environnement et également de se préserver. Alors, pour donner quand même quelques noms, euh, en milieu marin, le, mes, mes micro-organismes favoris, ce sont les foraminifères, et en milieu continentaux, ce sont les amibes à tec. Donc euh, Là, leur nom est peut-être plus explicite. Une amibe, c'est une cellule atec, elle possède donc une coquille. Et l'une et l'autre ont été considérées comme des, des, des cousines pendant pas mal d'années, et maintenant que l'on s'intéresse un petit peu à de, de la génétique, eh bien on, on les différencie un petit peu plus. Est-ce que ce sont des animaux d'ailleurs Oui, alors ce sont des, des animaux, mais qui sont un petit peu ambigus pour certains, euh, qui peuvent posséder un certain nombre de, de caractéristiques. Alors je pense aux, aux foraminifères, par exemple, qui peuvent posséder des endosymbiotes photosynthétiques, donc on est à cheval entre le, le monde animal et le, le monde végétal, moi j'aurais tendance à, à dire, oui, on peut les, les considérer comme des animaux mais euh, avec des, des caractéristiques du fait qu'ils soient unicellulaires euh, complètement différentes de, du terme animal quand on pense à un oiseau, quand on pense à un mammifère marin, là c'est juste une cellule, donc c'est beaucoup plus simple donc j'ai tendance à les mettre un petit peu à part ni l'un ni l'autre D'accord. Et qu'est-ce que c'est l'endosymbiote photosynthétique ah, Voilà des, des, des, des gros mots. Alors, dans notre cellule, euh, on va trouver un certain nombre d'organites. Euh, donc, on va trouver par exemple le noyau, le noyau qui possède le, le patrimoine génétique. Mais on va trouver également un certain nombre d'autres structures à l'intérieur de la cellule, tout ce qui va permettre finalement à, à l'organisme de vivre vivre, s'alimenter, se reproduire, euh, etc., etc. Et parmi euh, les, les fonctions fondamentales, il faut se nourrir. Et il peut y avoir une incorporation euh, justement d'organites autres, euh, donc des, une structure qui sera capable de transformer, euh, d'utiliser la lumière pour fabriquer euh, de la la matière organique qui sera utilisée par la cellule pour pouvoir grandir et, et donc se développer. Le principe de la photosynthèse qu'on rencontre chez les plantes vertes Exactement. C'est exactement ce, ce, ce principe tout simple. Donc le, le monde animal, normalement, n'est pas capable de photosynthèse. Le monde végétal est capable de photosynthèse. Et chez les protistes, eh bien, on peut avoir un mélange des deux avec euh, donc des, des caractéristiques Autotrophes et des caractéristiques hétérotrophes, pour utiliser d'autres termes un peu plus compliqués. Votre projet de recherche, il, il porte sur les amibatèques et les foraminifères. Vous, aviez, vous avez parlé des milieux aquatiques continentaux. Mais qu'est-ce que c'est que ces milieux aquatiques continentaux Alors, ces milieux aquatiques continentaux, euh, si je pars du milieu marin, je vais remonter pas à pas vers l'intérieur le, des terres, et bien tout simplement, dans un premier temps, je vais rencontrer des estuaires. Puis j'aurai des rivières. Donc, voilà, c'est une zone aquatique classique. Après, je vais pouvoir trouver également ces amibatèques en milieu continentaux, dans les lacs, également dans les tourbières, qui sont des, des zones humides, et d'autres milieux humides, donc, que j'appelle aquatiques continentaux, ce sont également tout simplement des mousses. Euh, voilà, il suffit juste d'aller dans un sous-bois, euh, chez nous, et euh, observer un petit peu ces sous-bois qui sont toujours humides, avec des mousses, et ces milieux, même très légèrement humides, permettent d'offrir un habitat pour les amibatèques. Quel est l'objectif de l'étude des amibatèques Alors, les, les, les amibatèques, ce sont des, donc, on a dit, des, des organismes avec euh, une seule cellule. Ils ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils ont un cycle de vie relativement court. Euh, ils vivent de quelques mois à on va dire quelques années, deux, trois ans peut-être pour les, les plus âgés. Donc des organismes qui se reproduisent rapidement et euh, changent rapidement. Or, on sait que ces amibatèques sont complètement contrôlés par leur environnement. C'est-à-dire par exemple que si j'ai un changement de, de précipitation, au cours de, de deux, trois, quatre, cinq années, le, le, la pluie diminue, eh bien, je n'aurai plus les mêmes espèces qui vont pouvoir se euh, développer et se reproduire. Et donc, l'idée, euh, le fond de, du projet, c'est justement de regarder dans le temps comment ces amibes évoluent. Est-ce que je trouve toujours les mêmes espèces Auquel cas, je vais pouvoir euh, poser l'hypothèse qu'il n'y a pas de changement environnementaux, Ou alors, si justement j'ai un changement d'espèce au cours du temps, ça veut dire justement, qu'il y a des changements environnementaux. Or, aujourd'hui, eh il suffit d'écouter un petit peu autour de nous. On sait que ces changements environnementaux existent. Donc, non, euh, notre activité est de, euh, de, de, de paramétrer, de, de, de, de définir notre outil AmiBatec pour suivre finement euh, tous ces changements environnementaux. Donc, il y a un vrai lien euh, entre votre recherche et l'étude sur le changement climatique oui, oui c'est un, un lien très très fort. Euh, alors bien évidemment, euh, il y a euh, toute une étape de calibration avant, hein, c'est le, le, le gros de notre étude, et une fois qu'on aura calibré finement le, notre outil, euh, donc nous aurons un, un outil pour suivre justement le, le changement climatique et, et tous ces aléas à travers le monde. À partir de... De quelle date vous allez pouvoir avoir un état de l'art, si j'ai bien compris ce que vous dites C'est-à-dire un point zéro, à un moment donné, de l'environnement dans lequel vivent ces protistes Alors, L'idée, c'est d'observer un maximum d'échantillons avec un maximum de protistes, aujourd'hui, dans des conditions que l'on va pouvoir mesurer. Donc, par exemple, je vais les mesurer aujourd'hui, je sais quelles précipitations il y a eu dans les euh, semaines, mois précédents. Et donc, je vais pouvoir observer mes échantillons. Une fois que j'ai établi cette, euh, cette banque de données, cette, euh, cette base d'informations, eh bien, on va pouvoir observer nos amibatèques dans des enregistrements anciens, donc plus profond dans le sol. Je, plus je vais aller profondément, plus je vais remonter dans le temps. Et en remontant dans le temps, eh bien, euh, là je dirais que je n'ai pas beaucoup de limites euh, pour pouvoir reconstituer les, les, les variations passées. Euh, la seule limite, bien évidemment, c'est la préservation de, de ces amibatèques. Donc on peut euh, remonter sur des, des, des changements récents, on va dire quelques années, quelques dizaines d'années, ou un petit peu plus anciens, quelques euh, centaines d'années à milliers d'années, euh, on va dire sans aucun problème. Mais alors, si vous remontez, si je comprends bien, vous, plus on descend profondément, plus les amibatèques sont vieilles. Mais comment vous savez l'environnement dans lequel elles vivaient, ces vieilles amibatèques, si je peux me permettre Alors Justement, c'est tout notre travail actuel, c'est d'échantillonner de, dans des environnements les plus variables possibles. Euh, on, va, on va observer nos amibatèques dans un endroit très humide et froid. Euh, riche en ressources nutritives, ou alors on va observer des amibatèques dans un environnement un peu plus chaud, avec un peu moins d'humidité, etc. Donc, se construire finalement un panel d'environnements possibles, et en observant nos vieilles amibatèques, et eh bien, on va voir quels sont, euh, en observant nos, nos espèces, voir à quel type d'environnement cela pouvait correspondre. Donc, il y a tout un travail de reconstitution en fonction de notre base de données actuelle. Le, le, le, le grand terme qui est utilisé ici, c'est le principe de l'actualisme. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos connaissances sur les Amibatech actuelles et les transposer euh, aux environnements passés. Est-ce que vous avez déjà des courbes ou des résultats qui vous montrent un changement environnemental précis, à des endroits précis alors, euh, moi, non, dans, dans, dans le sud-Antarctique. En revanche, ça, c'est quelque L'utilisation des amibatèques pour les, les reconstitutions paléo-environnementales, ce sont des choses qui existent à travers le, le monde. On a un certain nombre de, de collègues en Europe qui travaillent, par exemple, dans des tourbières et sont capables de reconstituer les variations des nappes d'eau euh, dans les tourbières. Bien évidemment, euh, le, ce sont des, des, des travaux pionniers qui nécessitent une calibration beaucoup plus fine. Et dès le moment où on discute de l'hémisphère sud, là, on a beaucoup moins de connaissances, d'où l'objet de notre travail à Kerguelen. Est-ce que euh, vous pouvez justement, parce que vous nous parlez des îles subantarctiques, nous décrire l'environnement dans lequel vous travaillez parce que Kerguelen, ça a l'air un peu particulier, assez isolé. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on n'a pas étudié depuis si longtemps que ça, les amibatèques ou les protistes là-bas Oui, euh, alors je dirais que les, les protistes, d'une manière générale, euh, toutes les études pionnières et historiques, c'est sur le vieux continent. C ce sont les, les Européens qui ont qui mené ça. Et plus il faut aller loin de chez soi, plus les études sont compliquées et euh, Kerguelen euh, n'est pas si facile d'accès. Alors, il y a des, des collègues qui travaillent en Amérique du Sud, euh, en Patagonie, des collègues qui travaillent en Nouvelle-Zélande, mais l'accès aux, aux îles subantarctiques euh, n'est pas si facile que ça. Alors, Kerguelen a un autre avantage, on euh, pourra en reparler peut-être après, c'est que Kerguelen se situe sur une zone euh, clé, des, des courants marins de l'hémisphère sud. Et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser, parce qu'il existe une zone frontale, euh, une limite entre euh, les zones océaniques polaires, les courants polaires, et le, on va dire le, les, les courants subtropicaux. Donc cette zone frontale euh, migre au cours du temps. Et justement, Kerguelen se situe au droit de cette zone de migration. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est que euh, comme on est en train de mettre en place un outil de, de suivi des changements environnementaux, eh bien, on sait qu'à Kerguelen, il y a justement euh, une grande variabilité de, de précipitations, il y a des, des changements qui sont extrêmement marqués, grâce justement euh, à cette position très particulière. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, le, le déploiement d'une expérience sur le terrain à Kerguelen Alors, le... une fois qu'on qu arrive à Kerguelen, eh je dirais qu'on a un peu l'embarras le, du choix des environnements pour prélever nos, nos amibatèques. Le... Les amibatèques ont besoin d'environnements aquatiques, on a dit, donc depuis des, des, des rivières jusqu'à des, des zones humides, des zones de mousse. Or à Kerguelen, et eh bien justement, euh, ce sont des environnements que l'on trouve, on va dire quasiment partout, euh, même dans des zones rocailleuses, il y a toujours un petit peu de mousse euh, cachée sous un rocher. Donc là, c'est absolument parfait. Alors après, l'idée, euh, c'est de travailler à, à trouver un maximum d'environnements différents, justement, pour calibrer notre outil. Or euh, sur l'archipel de Kerguelen, même si, euh, donc c'est pas Immense, euh, si je, je le compare à, à d'autres territoires de, de notre globe, hein, sur les 140 km d'est de, en ouest, eh bien, on sait qu'il y a de très forts gradients de précipitation. Euh, sur les, les, la côte ouest, on peut avoir on va dire à peu près 3000 mm d'eau par an, alors que sur la côte est, euh, à proximité de, de la base scientifique de, de Port-au-Français, on va avoir environ 700-800 mm d'eau par an. Donc des gradients très très forts. Donc nous, on axe notre stratégie d'échantillonnage, donc la façon dont on va échantillonner, où nous allons échantillonner justement, en allant dans des zones et euh, sous beaucoup de précipitations et des zones avec moins de précipitations justement, pour voir, euh, pour chercher des, des différences dans, dans nos années. Et donc, ensuite, vous installez un camp de prélèvement. Comment vous faites vos prélèvements Vous avez des technologies particulières Non, alors c'est justement le, le côté très intéressant de, de, de ce genre d'étude c'est qu'il n'y a pas besoin de, de technologies lourdes, en tout cas pour la, la calibration de, de l'outil. Euh, des, des prélèvements très simples, j'irais à la main dans quelques, quelques conditions pour faire un prélèvement propre quand même. Euh, on va prélever du sol, on va prélever des, des mousses, et ensuite le, le tout est fixé, rapporté au laboratoire. Euh, on va concentrer les, les, les amibes et les observer euh, sous le, le microscope. Donc ça, c'est la, la partie très simple. Le, le plus compliqué, c'est d'aller sur le terrain. Une fois qu'on a les, les bons sites, il suffit juste d'échantillonner, il suffit juste d'observer j'allais dire simple, mais extrêmement chronophage, puisque les, les observations sur le microscope sont extrêmement longues. C'est ce que j'allais vous demander. Vous Est-ce que vous pouvez voir à une nue des protistes dans vos carottes quand vous les prélevez Non, malheureusement, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Donc il y a ce, ce, ce côté inconnu, ce côté un petit peu... Euh, on prélève un échantillon, on ne sait pas du tout si vraiment euh, on a le plus bel échantillon qui, qui existe, euh, donc, ce, les, les, les, des, des protistes, grosso modo, vont avoir une taille comprise entre 20 micromètres et 300 micromètres. Donc, en gros, les plus grosses, c'est moins euh, d'un tiers de millimètre, pour les plus grosses, moins d'un tiers de millimètre. Euh, donc, vous revenez au laboratoire, vous étudiez vos amibes, et le résultat de votre étude, ça va être des schémas euh, temporels, c'est ça qui vont être utilisés dans les modèles climatiques ou pas Oui, alors euh, il y a, on va produire deux schémas. On va produire un premier schéma, une première cartographie spatiale. Donc en gros, on va prendre la carte de l'archipel de Kerguelen et euh, à l'endroit sur chacun des points où nous avons prélevé, euh, nous allons euh, indiquer quels sont les amibes que l'on va trouver, en quelle quantité, en quelle densité, quelle taille, etc. À côté de ça, on va ajouter tous les autres paramètres que l'on aura pu observer, donc la quantité de matière organique, de nourriture par exemple, euh, des informations sur les minéraux, toutes les informations que l'on va pouvoir posséder. Donc ça, c'est cette cartographie, ce, ce premier schéma, on va dire, horizontal, aujourd'hui, donc un état des lieux. Et ensuite, on va proposer un deuxième schéma donc ce deuxième schéma il faudra le faire euh, on pourra compléter euh, donc, euh, ce qu'on a raconté tout à l'heure c'est à dire que euh, là pour l'instant nous n'avons parlé que de l'échantillonnage de surface pour cet état des lieux pour cette calibration de notre outil après euh, il y a une deuxième façon de procéder sur le terrain c'est du carottage donc pour cette fois-ci avoir des séquences verticales euh, pour pouvoir reconstituer les, les environnements passés. Donc finalement, on va fabriquer deux schémas, un schéma horizontal, un schéma vertical, à partir de prélèvements euh, aujourd'hui pour le schéma horizontal et de prélèvements de carottes pour le schéma vertical et donc reconstituer les, les environnements passés. Donc finalement, il y a deux phases dans, dans cette étude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est qu'une carotte Parce que ça peut être ambigu comme terme. Oui, euh, donc rien à voir avec les, les, les, les végétaux, quoique. Euh, donc l'idée, c'est un prélèvement vertical. Euh, grosso modo, on va enfoncer un tube euh, dans le sol euh, qui va permettre donc de de prélever, un, un petit peu imaginer des, des, des couches de poussière dans, dans, dans une maison euh, dans laquelle on ne doit pas faire de, de ménage. Donc la poussière va s'accumuler, former des, des strates. Plus ces strates sont hautes dans ma colonne de poussière, plus elles sont récentes. Plus euh, ces strates sont profondes, euh, proches du plancher, plus elles sont anciennes. Et donc là l'idée, c'est de regarder ces strates les unes après les autres en remontant dans le temps. Et donc nos carottes, ces prélèvements verticaux euh, permettent de recouper ces couches les unes après les autres euh, et donc de, de, de remonter dans le temps. Donc voilà, une carotte finalement, c'est ni plus ni moins qu'un tube qu'on enfonce dans le sol euh, pour, euh, pour effectuer ces prélèvements. Euh, Kerguelen est une terre absolument fabuleuse, dans le sens où des tourbières, euh, il y en a partout sur l'hexagone. Euh, des environnements aquatiques, c'est extrêmement facile à trouver. Des amibatèques, je dirais qu'il suffit juste d'aller dans n'importe quel jardin euh, de métropole pour pouvoir en trouver facilement. Mais euh, aller les chercher à Kerguelen, c'est quelque chose de supplémentaire, parce qu'il y a ce voyage en bateau qui est plutôt long, il y a ces conditions on va dire, environnementales, ces conditions de, de vie euh, sur le terrain avec du, du vent, de la pluie, de la neige en été, qui rajoute une dimension, on va dire, qui est extrêmement intéressante pour faire vivre un petit peu plus cette cette recherche et lui donner une, une teinte supplémentaire. C'est pas voilà la, la recherche que je vais faire à la porte de mon laboratoire, c'est une recherche du bout du monde. Armino du Châtelet pour toutes ces explications et à Aude également pour avoir posé toutes ces questions. Nous voici en direct d'Océanopolis dans le forum et je suis connecté avec Lucie. Lucie, est-ce que tu m'entends Oui, très bien Lionel. Alors Lucie, je crois que nous ne sommes pas seuls cet après-midi. Effectivement, on a la chance d'avoir avec nous Eric Armino du Châtelet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, avant de vous poser les questions euh, que les internautes euh, auraient posées dans le chat de Facebook, on a quelques questions, nous, à vous poser, et la première est la suivante. Est-ce qu'il est possible de trouver des amibatech chez nous Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire pour les observer Alors, euh, effectivement, là, c'est toujours la, la, la question. On part très, très loin euh, jusque sur l'archipel de Kerguelen pour aller les chercher. Mais il n'est pas nécessaire de, de partir aussi loin on peut en trouver très simplement euh, dès qu'on va regarder un petit peu de mousse dans, dans un jardin, dans un coin de mur, etc. Donc, comment les observer C'est facile, on va prélever un petit peu de, de cette mousse, de, de ce sol, euh, le laver, euh, je dirais, avec une essoreuse à salade, et on va récupérer, alors non pas la salade, la mousse, mais on va récupérer l'eau le, de rinçage. Et euh, si on possède, par exemple, un... On va dire un petit microscope, des choses qu'on a, euh, alors pas chez tout le monde, mais un microscope avec un grossissement en 40 par exemple, ou eh bien déjà on va pouvoir dans ces taux de, de rinçage observer euh, les amibes les plus grosses. Donc c'est assez facile, il suffit d'aller dans le jardin. En fait. D'accord, on ne manquera pas d'essayer. alors Eric, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Une, une deuxième question, Eric, quel est le régime alimentaire que mangent ces amis à Tech pardon? Alors ça, ça c'est une question qui est, dont, dont la réponse est absolument fabuleuse. Euh, la, la réponse est tout, en fait. Donc ça, ça dépend des espèces. Certaines vont, vont manger quelques bactéries, quelques résidus organiques. D'autres vont aller manger leurs congénères, hein, du, du cannibalisme finalement, ni plus ni moins. D'autres vont même pouvoir s'attaquer à des organismes du sol beaucoup plus gros euh, qu'eux. Donc voilà, un régime alimentaire absolument euh, extrêmement large, mange tout. D'accord. Alors, Eric, on, on le disait tout à l'heure, l'archipel des Kerguelen, c'est un endroit quand même particulièrement isolé. Finalement, ces amibes, comment est-ce qu'elles se déplacent et comment est-ce qu'elles parviennent à coloniser ces territoires si lointains Alors, ça, c'est une, une très très bonne question que les, les, les scientifiques se posent régulièrement. Alors, non seulement pour coloniser l'archipel de Kerguelen, mais finalement pour coloniser n'importe quelle terre isolée de, de notre globe. Alors, si je prends juste à l'échelle de, de l'amibe, euh, voilà, donc elles sont... Donc c'est une cellule, on, on l'a dit, là, qui est protégée par une, une coquille. Euh, par le... Et donc finalement, elle, pour se déplacer, c'est cette cellule qui va sortir légèrement de cette coquille pour fabriquer ce que l'on appelle des, des, des pseudopodes, donc une sorte de, de pied, une excroissance de, de la cellule, et se déplacer comme ça. Donc là, on imagine tout de suite que pour se déplacer à son échelle, c'est quelque chose d'excessivement lent et il euh, n'y a pas de risque pour l'amibathèque qui ne fera aucun excès de vitesse. Donc il faut trouver un autre moyen pour les déplacer. Alors pour cela, eh bien, euh, on va pouvoir utiliser d'autres vecteurs, d'autres vecteurs qui sont par exemple les oiseaux. Euh, on a pu observer des, des, des amibes blottis dans le, le, le plumage d'oiseaux via ce, ce transport impromptu et parcourir des distances très importantes. Et outre vecteur possible, comme ces amibatèques sont de petite taille, bien tout simplement le vent. Et euh, par analogie, par exemple, on a vu il y a quelques, quelques semaines à peine, des grands vents sahariens euh, projeter des grandes quantités de sable euh, sur, les, sur les reliefs de, de métropoles, dont les, les Alpes par exemple, eh bien... Il y a des grains de sable dans ces, dans ces poussières sahariennes, mais il y a également tout, le, le, le, tout ce qui aura pu être arraché au euh, terrain d'origine. Et donc, via ce vent, on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, avec un peu de chance, une amie euh, puisse être arrachée à une terre d'origine. L'hémisphère sud, par exemple, la, la Patagonie, l'hémisphère sud, euh, l'Amérique du Sud, et ensuite traverser. Euh, tout l'Atlantique une partie de l'Océan Indien pour euh, ensemencer plus ni moins l'archipel de Kerguelen. Donc il y a des processus très longs euh, et très complexes et encore en partie euh, des, des, des grands sujets de recherche. Eric, nous avons de la chance puisque les internautes réagissent. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'elles puissent être relayées en direct. Profitons-en. Eric est avec nous. Alors, Eric, j'ai une question de Nadia Dulude. Je la pose. Sachant que la majorité des espèces marines n'a pas encore été découverte, comment ne pas imaginer qu'il existe bien d'autres protistes qui viendraient contredire des recherches actuellement menées, peut-être du fait de leur constitution cellulaire différente, de leur survie différente, d'une photosynthèse, Photosynthèse non avérée, par exemple, ou, voilà, etc. Alors, chez les amibatèques, il y a bien une certitude là-dedans, c'est qu'effectivement, on ne connaît pas toutes les espèces. Et aujourd'hui, je vais presque dire, à chaque nouvelle terre explorée par un spécialiste des amibatèques, on va en découvrir Donc, juste pour donner un ordre de grandeur, euh, chez ces, ces protistes, si je ne parle que des épithèques, on en connaît à peu près 2000 euh, sur le, le globe, dont seulement, euh, on va dire, euh, alors, si je compte des chiffres il y a une dizaine d'années, c'était à peu près simplement 50 euh, différentes pour, pour tous les sud. Donc, si je compte pour les 2000, ça peut être pour l'hémisphère nord. Et euh, les derniers travaux ont montré qu'on a déjà doublé nombre d'observations, le nombre d'espèces de, euh, et de sous-espèces pour l'hémisphère. Les, les, les travaux actuels, finalement, euh, ne vont faire que conduire euh, à en trouver de, de nouvelles. Donc ça, C'est simplement. Hein. Et parmi les outils, euh, justement, pour trouver de nouvelles espèces, mettre en évidence, que nos outils classiques qui sont utilisés, j'y depuis de, de un siècle, c'est le microscope. Où on observe. Après, il y a euh, l'ADN qui maintenant nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le, la différenciation et l'observation des, des espèces. Donc il y a plein de choses qui apparaissent justement ces années euh, et que l'on ne connaît pas encore. Euh, Eric, une, une question pour compléter. Dans un contexte de, de réchauffement climatique, euh, est-ce que les connaissances actuelles ne pourraient-elles pas évoluer justement dans, à la faveur de ce, de ce, de ce changement climatique pardon euh, donc les, les connaissances, oui, euh, alors je dirais qu'on dans les deux sens, euh, puisque euh, certes, quand on parle de, de l'Europe, il y a ce, ce, ce côté réchauffement de, de climatique, mais euh, après on sait pertinemment que il y a des modèles qui vont pouvoir montrer, euh, dans certains territoires, un réchauffement, d'autres un refroidissement, des changements, en tout cas environnementaux, ça c'est clair, et des changements environnementaux de plus en plus euh, violents. Et c'est ce que l'on cherche à voir avec ces c'est certes, euh, réchauffement, mais moi je dirais plutôt changement, euh, changement dans, dans tous les sens. Euh, alors, une autre question, Eric, euh, une question de Fred. Euh, donc, ces carottes permettent l'étude dans le temps de l'évolution de l'espèce, pour l'interrogation donc ça, ça peut être, euh, si on a une échelle de temps relativement courte, une évolution d'espèces, mais nous, ce que l'on va plutôt chercher, c'est un changement, c'est-à-dire qu'on va avoir des espèces qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Alors, plutôt même, euh, pu, on va plutôt parler de changement de, de proportion. Euh, certaines seront dominantes sous, avec certaines caractéristiques de l'environnement. Euh, admettons qu'on ait un changement environnemental plus sec, euh, plus chaud, et eh bien dans ces cas-là ce sont des espèces qui vont se mettre à dominer l'environnement et nous, euh, finalement c'est justement ce genre de choses ce sont ces variations ténues euh, d'évolution proportion des espèces de nos carottes que l'on cherche pour nous permettre de, de, de tracer ces, ces, ces, ces subtils changements environnementaux conséquences du champ climatique alors, euh, Eric, encore une question. Euh, euh, on entend là le mot amibe à tech, donc ça suppose qu'il y a des amibes sans tech. Euh, parce que, oui. quelle est cette diversité euh, autour des, des amibes Alors, les, les, les amibes au sens large, c'est un monde euh, extrêmement vaste. Euh, et euh, le, alors, Moi, je m'intéresse aux amibes au sens large, mais plutôt aux amibes à tech, justement parce que le fait de posséder une tech une coquille, c'est ce qui va leur permettre de se préserver dans le sol, même après la mort de l'organisme, lorsque la cellule va se dégrader, la coquille, la tec, elle, va se préserver. Et donc, on, pourrait, on peut la retrouver comme ça, dans des environnements euh, anciens, alors, euh, quelques années, quelques dizaines d'années, centaines, et pour ce qui concerne les, les plus vieilles amibatèques, eh bien, on va pouvoir remonter de 500 millions d'années. Eric, une question, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure avec le déplacement. Est-ce que la notion d'endémisme s'applique sur les amides Oui, ça s'applique euh, effectivement tout à fait. Euh, alors justement, ça c'est quelque chose que, que l'on pourra chercher sur l'archipel la, de Kerguelen. Euh, là par exemple, des, des études un tout petit peu plus anciennes ont montré euh, sur, sur la Nouvelle-Zélande euh, qu'il y a des espèces parfaitement endémiques à la Nouvelle-Zélande. Donc, il serait absolument presque étonnant que l'on ne trouve pas d'espèces endémiques sur l'archipel de Kerguelen. Merci. Alors, j'ai encore une petite question à vous poser. En fait, il y a plein de questions. Euh, quel est le rôle des amibes dans leur écosystème Alors, le... Donc, ce sont de petits organismes et qui vont avoir un rôle dans... On parle souvent du cycle du carbone, ou du cycle de la silice, des éléments majeurs, euh, qui sont un, un maillon qui passe par le, le monde unique. Et justement, les animaux jouent un rôle euh, à cet endroit-là euh, pour pouvoir justement prendre ces, ces espèces. Alors, je pense à la silice, par exemple. Euh, prendre la, la silice dissoute dans, dans les eaux interstitielles des sols pour pouvoir fabriquer des minéraux avec. Et ces minéraux, ensuite, peuvent être réutilisés par d'autres organismes. Pareil pour le carbone, ils ont un rôle de, de fixation du carbone, comme beaucoup d'autres cellules, euh, et donc rentrent euh, dans, le, dans ce cycle-là. Du point de vue géochimique, euh, si on veut employer des, des gros mots, euh, ces micro-organismes ont, ont un rôle très, très important pour la, la compréhension du, du système global et tous ces éléments dans, dans le système Terre. Euh, après, de, du point de vue écosystème, euh, de manière très concrète, eh bien, les amibatèques rentrent dans, les, dans, les, dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que, là, on, on en a parlé euh, dans des, des questions précédentes, euh, ils consomment un certain nombre de choses, euh, mais également, eux, sont consom consommés par d'autres organismes. Euh, encore quelques questions, mais ça va bientôt se terminer. Euh, Est-ce qu'il y a une, des compétitions entre les espèces, euh, entre les amibes, par exemple Est-ce qu'il y a des amibes qui peuvent être dominantes et d'autres dominées alors ça, c'est un point, euh, j'avoue, là on arrive à la, la limite de, de ma connaissance. Et je ne crois pas avoir croisé de, de travaux de, de collègues qui travaillent sur ce, sur ce sujet, mais c'est quelque chose que l'on peut tout à fait imaginer. Euh, par exemple, on sait qu'il y a certaines espèces qui vont euh, être des prédateurs d'autres euh, espèces, pour pouvoir les, les réutiliser pour fabriquer leurs squelettes. Euh, donc voilà, euh, les, les prédateurs sont bien des espèces prominentes. D'accord. Alors, euh, j'ai une question sur Internet. Euh, euh, alors, je, je la livre telle qu'elle. Hein. Si la coquille se préserve, y a-t-il possibilité, entre guillemets, de réactivation de l'amible des siècles après, voire des millénaires Si oui, en avez-vous trouvé Alors, euh, des siècles et des millénaires. Là, euh, je pense qu'il y, y, y a des travaux à imaginer. En revanche, euh, quelque chose que l'on sait bien, c'est que les amibatèques, lorsqu'elles sont dans des conditions adverses, euh, je pense par exemple à des, amibes, euh, des, des travaux qui ont été menés dans le, le désert d'Atacama, euh, donc désert particulièrement euh, aride, euh, donc, des conditions absolument pas propices au développement des amibatecs. Donc, pendant euh, les périodes de, de sécheresse, elles s'enferment, ces amibes, dans un kyste de résistance, en gros une, une super protection, et elles vont attendre, comme ça, même plusieurs années, le temps qu'une euh, rare pluie puisse intervenir, et à ce moment-là, elles se mettent à se reproduire et de nouveau vont se réenquister en attendant une période plus favorable. Donc, la, la fabrication de ce kyste leur permet de survivre comme ça très longtemps. Plusieurs, alors je, par rapport à la question, donc là je vais rester juste à l'échelle d'années, une dizaine d'années, ni siècles, siècle, et euh, peuvent donc euh, revivre entre guillemets un petit peu plus. Tard. En ce qui pourrait euh, donc, les, les imaginer revivre plusieurs centaines d'années, là je pense que c'est un petit peu trop euh, trop long pour euh, pour réactiver les, les fonctions cellulaires d'une cellule toute simple. Eric, quelle est leur valence Est-ce qu'elles ont des maximums, euh, des, des tolérances thermiques maximales, minimales, euh, qui permettent une distribution large euh, au niveau des écosystèmes Est-ce qu'on y est à des espèces qui sont, on pourrait dire, sténo euh, Voilà, Est-ce qu'il y a des différences entre les espèces Alors, euh, globalement, ce que l'on connaît à la, à la surface du globe, l'immense majorité des espèces est ubiquiste, c'est-à-dire qu'on les trouve un petit peu partout. Euh, que, ce euh, chauds, euh, que ce soit des environnements plutôt chauds, que ce soit des environnements plutôt froids, euh, on les connaît dans les déserts, on les connaît euh, en Antarctique. Voilà, et euh, des espèces similaires dans un cas comme dans l'autre. Donc, euh, il voilà, n'y a, a pas de, de contrainte de, de ce sujet-là. Néanmoins, quelque chose que l'on connaît, c'est que. Un certain nombre de ces espèces sont soumises à un certain nombre de, de contraintes de, de l'environnement et en fonction des espèces ne vont pas se développer dans les mêmes conditions. Certaines vont, vont plutôt préférer euh, certaines caractéristiques de, de, de pH, en fonction de, de l'astinité du milieu, d'autres vont préférer peut-être une humidité un peu particulière, d'autres vont se développer uniquement sur certains substrats. Eric, on le voit avec le, le réchauffement climatique, en tout cas on l'a entendu hier, ce réchauffement climatique perturbe certaines espèces. Est-ce que par exemple sur les, sur les amibes on peut avoir une diminution de la, de la diversité des amibatèques par exemple Alors c'est pas impossible, euh, néanmoins, euh, contrairement on va dire, à la macrofaune qu'il est assez facile d'observer, qu'il est assez facile de, de comptabiliser, etc. Pour les amibatèques, euh, vu le travail euh, nécessaire pour l'échantillonnage, pour le traitement, pour la fixation et l'observation, pour l'instant, on ne peut pas avoir une vue suffisamment claire pour euh, imaginer ce genre de conséquences. Merci beaucoup Eric pour avoir accepté de répondre en direct à nos questions, en direct d'Océanopolis, on est, on est très très heureux d'avoir pu partager cet instant avec, avec vous, euh, on vous souhaite un très bon week-end de Pâques, et encore merci pour avoir joué le jeu, merci. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Océanopolis mobilisée pendant ces, ces deux jours, et merci beaucoup donc pour cette, cette belle manifestation. Merci Eric, à très bientôt. À très bientôt. Alors Lucie, euh, eh bien, je te propose de me rejoindre pour lancer le troisième reportage. Un petit générique de quelques secondes et on se retrouve tout de suite. Nous voici à nouveau en direct. Alors, on vient d'écouter Eric Arminot du Châtelet nous parler des Amibatec. C'était passionnant. Alors, dernier reportage de l'après-midi. De quoi parlons-nous Alors, on va changer de région puisqu'on retourne en Arctique. Très et bien. on va changer d'échelle aussi parce qu'on va parler des pinnipèdes. Les pinnipèdes, effectivement, on connaît bien Océanopolis. Oui, tout à fait. Et on parle des pinnipèdes avec Isabelle Charrier qui s'intéresse à leur acoustique, c'est-à-dire à la manière dont ils utilisent des vocalisations dans leur communication entre eux. Tu veux pas chanter un peu là non, non, non, pas aujourd'hui. Très bien. Allez, on lance le reportage et on se retrouve dans le forum. Voilà, donc euh, je suis Isabelle Charrier, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis dans l'équipe euh, communication acoustique au, à Neuropsy, donc le centre euh, des neurosciences paris euh, Isabelle, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre, euh, votre métier d'abord et votre parcours en fait pour arriver à ce métier-là donc moi je suis bioacousticienne donc je, je suis biologiste avant tout donc j'ai fait des études classiques de biologie physiologie et c'est lors de, de mon master où j'ai euh, étudié les communications acoustiques chez euh, des oiseaux marins la moitrieuse et donc j'en suis venue justement à étudier ces communications acoustiques euh, par la suite, je me suis intéressée aux mammifères marins et notamment euh, aux otaries subantarctiques euh, sur lesquelles j'ai fait ma thèse. Et donc je suis partie euh, neuf mois sur le terrain, euh, sur l'île d'Amsterdam, donc une île subantarctique, pour étudier euh, les communications et les reconnaissances euh, mères jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la communication acoustique chez les animaux Oui euh, alors, la, la communication acoustique, c'est donc toutes les productions vocales qui sont produites par les animaux, qui leur permet de communiquer entre eux. Donc, ça va intervenir dans différentes fonctions biologiques vitales, comme la reproduction, la recherche du partenaire sexuel, les soins aux jeunes, mais aussi la défense du territoire, la recherche de nourriture. Donc, en fait, les signaux acoustiques vont être produits dans des, euh, dans des interactions sociales très différentes que ce soit plus affiliatif, plus agressif, antagoniste mais aussi pour organiser des activités notamment pour les espèces qui vivent en groupe. Donc on a une multitude de, de signaux qui peut être produits et ça varie bien sûr en fonction des espèces. On a des espèces qui ont développé des communications acoustiques vraiment très complexes comme par exemple les oiseaux chanteurs et donc nous, euh, au sein de l'équipe, on cherche justement à comprendre les informations qui sont échangées euh, entre les individus via leur signaux acoustiques. Et on cherche surtout à décrypter vraiment le code de ces informations. C'est-à-dire euh, dans un signal, dans un cri, on a plusieurs informations qui peuvent être encodées. Et donc nous, on cherche à connaître justement quelles sont les, toutes les informations dans ces signaux comment les animaux utilisent ces informations pour interagir entre eux. C'est une forme de langage, en fait, le com la communication acoustique Oui, tout à fait. On compare souvent au langage humain, ce qui est quand même beaucoup plus complexe, effectivement. Euh, on a une syntaxe, ici on a des cris qui sont plus, qui répondent à une fonction bien particulière. Par exemple, les cris de contact entre mères jeunes, on a un cri qui va permettre à la mère et à son jeune de se reconnaître. Et donc, voilà, c'est des choses un petit peu plus simples, mais on peut, effectivement, c'est un, un langage simplifié. Et alors, euh, le, le projet de recherche, quel est votre projet de recherche autour de, de ce, cette communication acoustique donc moi, je m'intéresse plus particulièrement aux pinnipèdes, donc euh, qui regroupent donc les phoques, les otaries, les lions mer et les morses. Et donc je cherche à, à comprendre comment leur communication interdisciplinaire et notamment leur système de reconnaissance individuelle évolue en fonction de la structure sociale, puisque chez euh, chez les pinnipèdes, on a euh, des structures sociales très différentes d'espèces. Plutôt solitaire à des espèces ultra-coloniales et donc je regarde comment ces communications euh, varient en fonction de cette structure sociale à la fois au niveau des signaux qui sont produits et aussi au niveau de la complexité finalement de leur signature vocale individuelle puisque les besoins de se reconnaître vont être très différents entre les espèces très coloniales et les espèces plutôt solitaires où les risques de confusion sont, euh, sont très, euh, très peu présents donc on regarde justement comment euh, les, le code et les signatures acoustiques euh, évoluent en fonction des contraintes sociales et environnementales. La signature acoustique, la signature vocale individuelle, est-ce que c'est le ton de la voix Est-ce que c'est la tonalité Qu'est-ce que c'est que la signature vocale alors la signature vocale, c'est ce qui permet euh, de se reconnaître. Alors, nous, euh, voilà, si euh, vous m'appelez demain, bah, je vais reconnaître votre voix parce que justement vous avez certaines caractéristiques fréquentielles, mais aussi dans l'intonation, euh, dans on va dire dans le phrasé. Donc Chez les animaux, c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les paramètres acoustiques donc qui peuvent être la fréquence, le timbre, mais aussi la, la modulation de fréquence puisqu'on n'a pas des signaux plats, hein, c'est des signaux qui varient, la fréquence varie dans le temps. Et donc, on va regarder euh, quels sont, euh, on va analyser tous ces paramètres et on va euh, regarder ceux qui sont vraiment spécifiques à un individu et qui vont permettre justement cette identification vocale. Donc, en fait, souvent, une signature, ce n'est pas juste un paramètre acoustique, c'est euh, une multitude de paramètres qui vont être utilisés pour cette identification vocale. Et donc en fonction des espèces, on a des signatures, on va dire, plutôt simples, où justement, euh, par exemple, les animaux vont faire une analyse de la fréquence du, euh, du cri, et d'autres vont avoir des systèmes un peu plus complexes, où il y aura plusieurs paramètres qui vont permettre justement cette redondance de l'information et de sécuriser l'identité individuelle. Et on a pu voir, par exemple, que les espèces précoloniales, euh, leur signature vocale repose sur plusieurs paramètres, qui sont en plus, qui ont des caractéristiques physiques adaptées euh, par exemple à la propagation dans le milieu, c'est-à-dire qu'ils vont résister euh, à cette propagation dans le milieu de façon à pouvoir sécuriser euh, cette, euh, cette reconnaissance. Vous pouvez nous donner un exemple de cette propagation dans le milieu, par exemple avec les morts sur lesquelles vous, travaillez, vous avez beaucoup travaillé oui, alors par exemple, chez les morses, on a, on a effectivement fait des, des tests de propagation, par exemple sur les, les cris de contact entre la mère et son petit. Et on a pu voir que, par exemple, le, le, le spectre fréquentiel, donc qui permet un peu le timbre de la voix, euh, se propage euh, très bien, euh, par exemple, euh, au-dessus de l'eau, euh, donc toujours en milieu aérien. Mais on peut le voir, c'est euh, un paramètre qu'on peut, euh, qui est très fiable, même à plus de 100 mètres. Donc, euh, c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir à quelle distance, et eh ben, euh, une mère et, une, et un jeune peuvent s'identifier lorsqu'ils sont séparés, par exemple. Mais est-ce que les petits ou les adultes ont des organes particuliers au niveau de la gorge, comme nous on a le larynx, euh, qui vont être utilisés pour ce, cette communication acoustique Alors bon, chez, chez les mammifères, hein, l'organe qui produit les sons, euh, c'est comme, comme nous, humains, donc, on a le, donc au niveau du larynx, il y a des corps, vo corps vocales. Et après, on peut avoir des organes un peu spécifiques qui peuvent, par exemple, permettre d'augmenter la résonance. Euh, par exemple, chez les éléphants d'air, on a ces gros troncs, ces proboscis qui peuvent agir comme des résonateurs du son, donc éventuellement amplifier ou le, le son ou certaines fréquences. Mais on va dire que voilà, tout, euh, la plupart des mammifères utilisent leur larynx pour produire des sons. Après on a des sons, ce qu'on appelle les vocalisations, mais on a aussi des sons non vocaux qui peuvent être produits, c'est-à-dire par exemple des claquements de dents, euh, euh, des claquements de certaines parties du corps, euh, soit sur le substrat, soit sur l'eau, qui vont aussi produire des sons. Alors qui sont euh, effectivement pas des vocalisations, mais qui sont des sons qui peuvent aussi servir à communiquer, euh, à communiquer avec des, des, des congénères ou des, des, des, des, des individus d'une autre espèce. Donc ça, c'est quelque chose qu'on différencie, nous, des vocalisations, donc des sons euh, vocaux, des sons euh, non vocaux. Quand vous parlez d'autres espèces, ça veut dire qu'il y a des possibilités de communication acoustique inter oui, tout à fait. Euh, on sait que, euh, par exemple, les cris d'alarme qui peuvent être produits soit par des oiseaux ou des mammifères, euh, bah, ces cris d'alarme vont être aussi détectés et perçus par d'autres espèces et ils vont aussi savoir qu'il y a un danger dans l'environnement. Donc, il y a des communications intra- et interspécifiques, tout à fait. Quelle est la finalité, les objectifs de votre projet de recherche alors euh, l'objectif c'est vraiment de, de comprendre quelles sont les règles de communication donc, en, en étudiant. Donc moi par exemple je me focalise surtout sur les pinnipèdes mais euh, ça permet de compléter nos connaissances avec celles qu'on a par exemple des oiseaux. Moi j'ai mon collègue Thierry Aubin qui a beaucoup travaillé chez les manchots où là aussi on a des systèmes euh, avec des structures sociales un peu différentes avec différentes contraintes. Et donc, en, si vous voulez, en comparant un peu toutes ces espèces coloniales qui ont des contraintes de communication parfois similaires, et bien on va regarder si, pour répondre à ces contraintes sociales et environnementales, est-ce que les différentes espèces d'animaux qui sont phylogénétiquement très éloignées ont adopté les mêmes stratégies de communication donc ça, ça nous permet vraiment de pouvoir généraliser en utilisant plusieurs modèles, mammifères, oiseaux, de regarder ben, si on peut trouver des convergences de stratégies de communication. Ce qui nous intéresse pas mal en ce moment, euh, bah, comme de nombreux chercheurs, c'est l'impact du bruit, puisqu'effectivement, euh, le bruit est un petit peu euh, aussi une conséquence du changement climatique dans, dans certaines zones, par exemple bah, dans les zones polaires en Arctique. Euh, on sait que la présence, la diminution de la glace euh, à certaines périodes de l'année va permettre euh, de naviguer en Arctique plus facilement. Euh, donc euh, effectivement, ça va amener cette contrainte du bruit dans ces zones où euh, finalement le trafic maritime est très très peu présent ou en tout cas sur une période très réduite et donc euh, là effectivement on regarde ce qu'elle pourrait être effectivement euh, l'impact de ce bruit sur les communications, puisque la plupart des mammifères marins utilisent la communication, utilisent les signaux acoustiques pour communiquer, mais aussi pour se diriger dans leur environnement marin, pour se nourrir. Et donc, on peut penser qu'une augmentation de ce bruit des océans va être néfaste pour leur survie. Vous avez déjà les résultats sur cette question-là, ou pas, encore Alors nous, c'est quelque chose qu'on commence à, à regarder, euh, effectivement, euh, sur les pinnipèdes. Alors on regarde ça aussi au niveau des, des colonies de reproduction, donc plus par rapport à des bruits euh, ponctuels, comme des passages de bateaux ou, ou, auprès des colonies. Et euh, on a pu déjà voir, euh, on a fait une, une étude sur les, euh, le terriere fourrures d'Australie et l'autorité à fourrure du Cap en Namibie, et on peut voir qu'effectivement quand on les expose à des bruits de moteur par exemple, effectivement on a des interruptions par exemple de nourrissage, les animaux sont beaucoup plus vigilants, ils regardent, donc du coup ça fait aussi beaucoup plus de mobilité, les animaux voilà, ils bougent, donc on voit que ça a un effet. Effectivement et donc euh, l'idée c'est de regarder euh, justement euh, quel va être le niveau de bruit qui va être le plus perturbant pour ces, euh, pour ces animaux et euh, ça nous permet par exemple de, de pouvoir établir des distances à laquelle les bateaux ne doivent pas approcher par exemple d'une colonie pour ne pas perturber euh, trop euh, justement les animaux. Euh, on a besoin de, de cette connaissance fondamentale de dire ben euh, euh, par exemple, dans le cadre des morses, comment ils utilisent euh, les productions sonores, dans quel euh, dans quel contexte, euh, de bien connaître justement leur production vocale va nous permettre de, de, de pouvoir mieux cerner quand il y a du bruit, comment ça va agir. Donc, euh, si on connaît euh, toutes ces, ces, ces données, euh, on va dire, physiques de leur, de leur son, on va savoir, bah, par exemple, un bruit de moteur, on sait que ça va masquer euh, justement leur vocalisation puisqu'ils euh, eh ben, partagent les mêmes caractéristiques fréquentielles. Donc, euh, ce, ce, ces connaissances fondamentales vont euh, vraiment pouvoir servir à mieux comprendre comment euh, ces bruits euh, liées aux activités humaines, peut impacter leur communication, justement. Est-ce que, juste par rapport à l'évolution et au début de votre recherche, vous avez bénéficié de nouvelles technologies, de nouvelles instrumentations qui ont permis d'améliorer, en fait, non seulement la connaissance, mais aussi la prise d'informations auprès de ces animaux Parce que j'imagine c'est ce n'est pas très simple à appareiller, un Morse alors sur les morses, euh, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment dans le futur pouvoir euh, poser des balises acoustiques. Après, c'est vrai que c'est pas l'espèce la plus la plus simple pour ça, hein, parce que bon, attraper un mors, ça c'est pas comme ça. Donc je sais qu'il y a des euh, collègues euh, au Groenland qui ont pu euh, justement poser. Euh, des balises argos sur justement euh, sur les défenses, sur les grandes dents, euh, les morts. Mais bon, ça nécessite tout un protocole. Il faut que l'animal soit à terre, il faut euh, du coup l'anesthésier. Donc, c'est vrai que c'est quand même une procédure, euh, on va dire, euh, qui est assez invasive, qui peut être dangereuse à la fois pour l'animal et l'expérimentateur. Donc, ça demande, euh, ça demande quand même un protocole assez, euh, assez complexe, mais on va dire que c'est faisable. Euh, pour l'instant, euh, nous, on commence déjà à équiper euh, des animaux un peu plus, on va dire, faciles d'études, comme euh, les lions mer ou les otaries, ou, ou même les phoques, où là, on peut euh, justement poser des balises acoustiques et vidéos, et qui nous permettent, notamment, de savoir ce qu'ils font en mer, puisque euh, moi, par exemple, les, la plupart de mes études, je les ai fait euh, au moment où les animaux sont à terre, au moment de la reproduction, donc facilement accessibles. Mais on a tout un pan de leur communication que nous ne connaissons pas et c'est pendant leur voyage alimentaire en mer. Et donc là c'est un volet que j'ai commencé à étudier et donc les nouvelles balises justement qui existent depuis ces dernières années nous permettent de mieux connaître effectivement le comportement en mer puisque jusqu'à présent on pas capable de pouvoir les suivre vraiment sans, sans interaction, sans interférence. Ce sont des micro-balises hein, qui n'ont pas d'influence sur le comportement de l'animal, elles ne le gênent pas non, non, non, c'est des petites balises que, que l'on va coller sur leur fourrure, donc c'est des, euh, des balises qui sont assez petites, on en a assez, la taille d'un gros marqueur, donc vous voyez, c'est assez petit, on les colle, euh, ces enregistreurs, alors soit il y a que le son euh, qui nous permettent bah, d'enregistrer en continu leur vocalisation, on en a d'autres un peu plus complexes, où on a des capteurs de pression, des accéléromètres donc qui vont là nous permettre de mieux comprendre à quel moment est faite la, la, la vocalisation, à quelle profondeur, dans quelle activité, si c'est par exemple en nage rapide ou au contraire à la surface, un peu au repos. Donc, euh, donc là, on a tous ces capteurs qui, sont, euh, qui, sont, on va dire, qui se complexifient et qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'informations. On a des capteurs en plus avec des caméras, donc pour nous, c'est le rêve parce qu'on voit vraiment ce que fait l'animal. Est-ce qu'il interagit au moment où il fait sa... sa la production vocale est-ce qu'il est en train de chasser est que donc voilà donc là on est vraiment euh, en temps réel on peut vraiment voir ce que fait l'animal donc ça ça nous donne vraiment une, une opportunité de pouvoir vraiment découvrir ce que fait l'animal en mer parce que quand on si on suit en bateau bah ben on le dérange parce que ouais, y a le bateau qui suit donc on a on a un changement on interagit avec avec son comportement alors que là les balises finalement euh, euh, voilà le elle, elle n'a pas de, de répercussion, on va dire, sur son comportement. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi les mondes polaires et puis qu'est-ce qui vous a donné le plus d'émotions, qu'est-ce qui est le plus incroyable en fait dans ces mondes polaires bah Déjà, c'est des, euh, des mondes qui sont, j'ai envie de dire, encore vierges, euh, sauvages, en finalement on a encore peu d'activités humaines, on sait que c'est euh, notamment en Arctique, il y a de plus en plus d'activités humaines, mais j'ai envie de dire que c'est encore des territoires qui sont préservés, ce côté sauvage, cette, toutes ces espèces que, que l'on ne voit pas ailleurs, finalement, ont fait son originalité, et c'est vrai que c'est passionnant. C'est des, des lieux qui sont magiques de par justement cette mais c'est que ça soit un peu inaccessible aussi, euh, voilà, à une personne euh, particulière. Donc, euh, voilà, ça rend un peu ce côté euh, un peu secret, euh, voilà. Et puis toutes ces espèces, comme je vous disais, qu'on ne voit pas ailleurs, donc c'est merveilleux. Et donc, j'espère que ces territoires resteront, euh, voilà, protégés. Parce que c'est important euh, pour notre biodiversité. Et voilà, donc. Euh Ma prochaine étape, c'est euh, ben, euh, d'aller en Antarctique pour euh, pour étudier euh, les phoques de Weddell. Donc euh, voilà, j'espère que je pourrai le faire bientôt. Donc euh, voilà, moi, c'est quelque chose, c'est le monde polaire est fascinant et donc euh, on sait que c'est pas facile puisqu'il y a beaucoup de contraintes. Euh, alors non seulement pour y aller, mais même nous pour faire les manies parce qu'on est très dépendant effectivement de la météo. Donc ça, c'est euh, c'est parfois frustrant. Moi, quand, en Arctique, on pouvait, sur un mois de mission, donc qui est quand même assez long, on pouvait travailler qu'un jour sur deux, donc euh, on le sait, mais bon, ça reste une frustration importante, car on aimerait être tous les jours, voilà, sur le bateau, à, à étudier les morts. Donc, c'est voilà, c ça fait partie aussi du charme de se dire, voilà, il, il fois on peut travailler, puis des fois, on est obligé d'attendre, donc ça fait partie de, de la nature. Lucie, tu es à nouveau dans le forum pour qu'on puisse découvrir le dernier totem de l'après-midi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le morse Et puis en plus, il y a une statue également, une sculpture qui est présente dans cette exposition oui, tout à fait. Alors, le morse, en général, on le reconnaît assez bien, euh, notamment par ses grandes défenses qu'il a. Alors, que ce soit un mâle ou une femelle, les mâles ont des défenses beaucoup plus grandes. On le voit euh, comme ici. Et puis, les femelles, elles ont des défenses un petit peu plus courtes et un petit peu plus fines, comme on peut le voir euh, sur cette photo-là. Lucie, euh, pourquoi s'intéresse-t-on aux sons produits par les morses Alors, le morse, c'est un animal intéressant pour les études en, en acoustique parce qu'il utilise les vocalisations dans tous les aspects de sa communication avec ses congénères. Et notamment, il y a beaucoup de vocab... vocalisations dans la relation entre une mère et son petit. Alors, les mères morse élèvent leur petit pendant deux à trois ans, ce qui est assez long euh pour le règne animal et bah, pendant cette longue période, elle va de toute façon avoir besoin de s'éloigner de son petit pour aller se nourrir, pour fuir un prédateur ou une menace et pourtant rester en connexion avec son petit. Donc elle va devoir pouvoir entendre ses vocalisations à lui, s'il a besoin de l'alerter d'un danger et à l'inverse pouvoir elle-même communiquer avec lui. Alors on le voit, hein, donc la, la vocalisation est très importante entre la mère et son petit, mais en pratique, comment les scientifiques arrivent à étudier ces vocalisations Alors ce qu'il se passe, c'est que donc, ces scientifiques, euh, on, on le voit avec une partie du matériel qui est là, euh, ils enregistrent des bandes-son en enregistrant des petits, des individus adultes, et en mettant en relation les sons avec le comportement soit de l'individu lui-même, soit de ses congénères on se rend compte que si un individu a l'air apeuré, le son qu'il produit peut être un message d'alerte pour ses congénères. Une fois cette bande son créée, donc notamment en enregistrant des cris de petits, les chercheurs vont diffuser des bandes sons aux mères de manière plus ou moins lointaine pour justement pouvoir mesurer eh jusqu'à quelle distance une mère est capable de reconnaître le cri de son petit à elle euh, contrairement au cri qu'émettent d'autres petits et jusqu'à quelle distance elle va pouvoir réagir. On, on, on observe son comportement, euh, si elle relève la tête, si elle replonge dans l'eau pour, pour accourir à lui, euh, etc. Lucie, on en a parlé déjà depuis hier. On s'intéresse beaucoup à l'espèce, mais également à, eh bien, à leur évolution, notamment dans un contexte de changement climatique. Qu'en est-il pour le morse alors oui, euh, le morse, on, on s'intéresse justement à cette acoustique parce que euh, dans la perspective d'un changement climatique, on se dit que les activités euh, bruyantes dans les mers de l'Arctique risquent de se développer, la navigation, la pêche, la prospection pétrolière, etc. Et donc c'est important de connaître comment les animaux communiquent entre eux et comment la pollution sonore produite par l'homme pourrait interférer avec leurs relations sociales dans l'optique de pouvoir émettre des recommandations pour limiter cette pollution sonore et pouvoir préserver cette faune. Intéressant. Euh, J'ai une question sur internet à te proposer de Nadia Dulude. Peut-on imaginer que plusieurs espèces cohabitant ensemble sur un même lieu, un même territoire, aient un même type de, de langage euh, qui pourrait faire ainsi interférence entre elles du fait justement de vivre ensemble euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir une assimilation commune du langage alors, interférence, euh, je, je ne sais pas, mais par contre, on sait que certaines espèces animales sont capables d'en imiter d'autres. Et on sait aussi que les animaux sont sensibles aux cris d'alerte en particulier que produisent d'autres espèces. Elles savent reconnaître que si cette, cet animal-là émet ce bruit-là, c'est qu'il y a un danger et que le danger est valable pour l'autre espèce, mais aussi pour euh, mon groupe à moi. Lucie, merci beaucoup. Je te propose de venir me rejoindre sur le plateau pour le mot de la fin. Ainsi s'achève eh bien, cette, cet après-midi, ces après-midi, tournés autour de cette très belle exposition « Animaux polaires, une vie de scientifique, exposée à Océanopolis, On l'espère pour une réouverture et une découverte du, du grand public autour de cette exposition. Parce que l'Antarctique représente près de 7% de la surface de la planète, la sensibilisation de l'opinion publique. Euh, sur les enjeux environnementaux, scientifiques, juridiques, économiques, géopolitiques apparaît essentiel. Il y a plus de 60 ans, le traité sur l'Antarctique a été signé en 1959 à Washington. Et je vous cite, il reconnaissait qu'il était de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne deviennent ni le théâtre ni l'enjeu de différents internationaux. La qualité des travaux scientifiques français dans le domaine polaire est reconnue à l'échelle internationale et notamment grâce au savoir-faire et aux moyens dédiés de l'Institut polaire français. Aujourd'hui et plus que jamais, dans un contexte de changement climatique, de pression sur la biodiversité et de fausses informations, les connaissances et la transmission des connaissances scientifiques apparaît indispensables, n'est-ce pas, pas Lucie oui, tout à fait, et c'est ce qu'on a effectivement essayé de faire à travers cette exposition « Animaux polaires, une vie scientifique ». Alors moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à venir la voir dès que ce sera à nouveau possible à Océanopolis, parce qu'on a parlé ce week-end de 6 des douze espèces animales qui sont présentées. Fait. Il reste encore à découvrir le manchot empereur, le renne, l'albatros, la moitié ivoire et bien d'autres. Et j'en profite du coup pour remercier euh, chaleureusement tous les chercheurs avec lesquels nous avons travaillé pour la conception de cette exposition, dont certains euh, étaient, euh, étaient présents euh, en reportage avec nous ce week-end. Je remercie aussi Océanopolis hein, qui, nous, qui nous permet d'exposer euh, cette, euh, cette exposition et qui a été un, un grand support pour l'organisation des émissions de, de ce week-end. Et enfin, bah, je remercie les internautes qui ont été avec nous et je les invite à continuer à suivre nos réseaux puisque avec ce séminaire polaire connecté commence toute une petite série d'actualités qui vont nous emmener jusqu'à la réunion consultative du traité sur l'Antarctique avec le partage d'archives, d'informations sur les mondes polaires. Merci Lucie, merci beaucoup. Ainsi s'achève ce festival polaire connecté. Rendez-vous donc en juin pour suivre les actualités autour de la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Nous vous remercions pour votre participation. Merci à l'Institut polaire français. Merci surtout à Aude et Lucie pour cette belle collaboration. Merci pour ce festival polaire connecté. Merci aux scientifiques pour leur soutien et leur participation. Merci aux équipes d'Océanopolis et particulièrement aux services communication, aux services audiovisuels et multimédia et aux services médiation scientifique. Ces émissions et ces échanges seront retranscrits très prochainement dans leur intégralité sur Facebook et notre chaîne YouTube. Avant de nous quitter, eh bien, à Océanopolis, le programme culturel continue et nous nous, donons, nous, nous donnons rendez-vous mardi prochain, mardi 6 avril à 20h30, connectés sur Facebook, pour une nouvelle conférence avec une nouvelle thématique. Je vous cite, les organismes marins ont-ils le rythme dans la peau On va parler de chronobiologie avec Audrey Matt à 20h30, chercheur en écophysiologie marine. Alors, cette conférence interrogera la question du temps en biologie marine. Comment les organismes marins existent-ils dans le temps Et comment le temps existe-t-il dans ces organismes marins Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve mardi prochain. Merci Lucie. Merci, À bientôt. à bientôt.